Oh Roméo Roméo, qui t'a guidé jusqu'ici Mes pieds. Non, comment ça tes pieds C'est l'amour, tu dois parler de l'amour. Alors tu vois, je te l'avais dit. Je savais que t'étais amoureuse de moi, <rire> Non, non, non, non, pas moi. L'amour, t'es amoureuse de toi. Moi tout ce que je veux, c'est que tu respectes tes pieds, c'est l'amour, tu dois parler de l'amour. C'est ah. ah. le texte qu'on a choisi, d'accord D'accord. Oui, oui. On lui donne un conseil. Oui, oui. Je lui prête. Oui. Euh, je.. Pieds.